Bonjour, j'espère que vous allez bien, nous sommes début septembre, nous sommes le 12 septembre aujourd'hui, donc je suis dans le sud de Tenerife. Je sais que l'automne est déjà arrivé chez vous en France et en Belgique. Bon, si vous cherchez à prolonger l'été, eh vous pouvez venir à Tenerife puisque ici dans le sud de Tenerife, vous avez tout le, toute la période maintenant de septembre à décembre, ça va être la, la haute saison, la très haute saison pour euh, Noël et Nouvel An. Donc euh, il y a plus de 20 degrés sans problème ici dans le sud de Tenerife euh, euh, en hiver. Donc euh, aujourd'hui je voulais vous parler de la question euh, des marchés à, à trader. Certaines personnes euh, se demandent si elles doivent trader le, le forex ou trader les, les indices comme le CAC 40 ou le DAX. En fait, bon, vous avez le choix, vous pouvez euh, trader aussi bien les indices euh, que, que le forex. Mais euh, il faut savoir quand même que les indices sont des marchés qui sont, selon moi et selon beaucoup de traders, quand même, euh, plus euh, adaptés à des traders qui ont déjà un peu d'expérience. Donc le DAX, euh, le CAC 40 est plus lent, hein, plus lent et il y a certains jours où il ne bouge vraiment pas beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui, qui tradent euh, le DAX, le DAX donc, euh, qui est le, le marché allemand, l'équivalent du CAC 40, mais. Pour les 30 plus grandes valeurs allemandes et le DAX est un marché qui peut être très intéressant en scalping mais qui malheureusement euh, a des mouvements parfois très très rapides, peut se retourner très rapidement donc euh, moi je laisserai ça plutôt aux experts ou bien aux débutants qui ont déjà de l'expérience, quelques mois d'expérience en trading. Donc le forex par contre vous pouvez euh, choisir euh, les, les paires principales comme l'euro-dollar, euh, la livre sterling contre euh, le, le dollar, euh, le dollar australien. Donc vous avez quand même un choix assez élevé, vous pouvez même euh, euh, trader d'autres marchés, mais vous pouvez vous, vous spécialiser sur un ou deux marchés, c'est nettement suffisant pour arriver à avoir de bons résultats. Et après, bon, si vous cherchez encore d'autres marchés, vous pouvez prendre les indices. Hein. Mais il faut savoir que bon, le forex lui, il est ouvert 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir, alors que les indices, eux, ils vont surtout euh, bouger euh, lors de l'ouverture des marchés, donc du CAC 40, du, du DAX européen. Donc, ça vous limite déjà. Euh, les périodes de trading mais bon vous pouvez très bien si vous avez la possibilité euh, de trader dans la matinée euh, ça bougera très bien le DAX comme le, comme, euh, le CAC 40 mais bon je vous dis c'est plutôt un marché euh, réservé aux traders déjà expérimentés. Si vous êtes débutant vous pouvez essayer en, sur un compte de démonstration voir si vous arrivez à des bons résultats mais vous verrez aussi que les fluctuations sont parfois euh, très rapides et il est parfois assez difficile euh, de maîtriser ce marché-là donc essayez de vous spécialiser sur un marché, ne, ch ne changez pas trop vite de marché, euh, essayez donc euh, d'avoir l'habitude d'un marché, de comprendre comment il fonctionne et vous arriverez certainement à de meilleurs résultats. Donc moi je vous conseille toujours le scalping en priorité, après vous avez des scalps que vous pouvez transformer en day trade voire en swing trade. Mais spécialisez-vous sur le scalping si vous n'avez pas encore une bonne méthode de scalping. Vous avez ici un lien en haut vers ma méthode de scalping. Vous avez également ma méthode Ishimoku qui vous permet donc de trader à plus long terme également tout en donnant de très bons résultats en scalping aussi puisque c'est un des indicateurs que j'utilise dans ma méthode de scalping. Et il y a de plus en plus d'étudiants et de traders en France qui utilisent Ishimoku pour trader donc dans leur trading quotidien. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Il y a un peu de vent mais il fait très bon ici donc il fait 29 degrés et un petit vent rafraîchissant c'est très agréable. Voilà j'espère que vous gardez le moral sous la pluie en France et en Belgique.